L'intégration des ODD, des objectifs de développement durable, dans la ville et les territoires est, est essentielle. C'est essentiel car aujourd'hui, 50% de la population mondiale vit dans des zones urbaines ou dans des villes. On estime qu'en 2030, on sera en 2030 voire 2050, on sera entre 60 et 70% de la population mondiale. Donc, c'est euh, des grosses concentrations, ce qui veut dire que ce sera aussi des grosses concentrations de nuisances et de problèmes pour l'environnement et pour les populations. On se retrouve dans la ville avec euh, des problèmes de pollution, des problèmes de santé, des problèmes de ressources, mais également des problèmes de sécurité, d'inégalité de, et euh, des problèmes sociaux. C'est pour ça. Que, euh, il est nécessaire de réfléchir et de penser les villes et les territoires différemment pour les rendre plus durables et pour cela de s'appuyer sur les ODD. Les villes et les territoires sont également les espaces dans lesquels on aura la possibilité de euh, croiser les ODD et euh, de les rendre euh, transversaux. C'est aussi euh, sur ces lieux-là euh, où euh, un certain nombre d'acteurs pourront euh, agir et euh, les gouvernances euh, seront différentes. On a besoin d'avoir des gouvernances partagées, des gouvernances croisées, à la fois entre les États, les acteurs économiques, mais aussi les élus locaux et la population. D'ailleurs, les élus locaux et les collectivités territoriales sont des acteurs indispensables à la mise en œuvre des ODD dans le concret, dans les territoires. C'est eux qui décident sur leur choix de planification ou d'aménagement ou leur stratégie de développement local. C'est grâce à ça qu'on pourra mettre en œuvre un certain nombre d'ODD et rendre transversaux, comme les questions sur la santé, sur les énergies, sur la lutte contre le changement climatique, les infrastructures, avec bien sûr sans oublier la question de la biodiversité, de l'eau ou de l'approvisionnement en ressources alimentaires. Pour cela, euh, les collectivités territoriales ont un certain nombre d'outils, et notamment des outils de planification. La planification territoriale se définit comme un outil permettant justement d'atteindre des objectifs de développement durable. Et pour cela, elle nous aide à formuler une vision du territoire à moyen et long terme, tout en cherchant à rationaliser les infrastructures et les ressources. On a euh, un certain nombre d'outils, euh, en France notamment, euh, qui s'appellent des documents de planification. Donc, On peut retrouver euh, au niveau euh, local euh, des PLU, donc les plans locaux d'urbanisme, au niveau intercommunal les SCOT, les schémas de cohérence euh, territoriaux, ou euh, plus largement euh, les SRADET au niveau euh, régionaux. Ça c'est euh, les outils au niveau du territoire français, mais d'autres pays ont également des outils euh, de planification pour les aider à tendre vers des territoires plus durables. C'est notamment le cas de la, de la Colombie, qui dispose de toute une série d'instruments euh, qui vont du niveau national au niveau local. Il est important de noter qu'en Colombie, il y a une grande autonomie administrative et financière des municipalités euh, dans la gestion des politiques de planification et, euh, et de développement. Et c'est ce qui leur permet, tout en répondant euh, au plan national euh, de développement au niveau de l'État, euh, de mettre en œuvre euh, un certain nombre euh, d'objectifs et d'enjeux au niveau territorial dans la planification. C'est là-dedans, justement, que vont s'inscrire un certain nombre d'ODD. Et en Colombie, ils travaillent énormément sur la question de la préservation des ressources, mais aussi sur la lutte contre les inégalités et l'emploi. On a également au Bénin, où l'aménagement et l'urbanisme relèvent de la compétence partagée entre l'État et euh, les communes. Donc pour cela, ils sont équipés à la fois d'un code d'aménagement et d'urbanisme et euh, de deux, deux documents pr principaux, qui sont les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, puis euh, les plans directeurs euh, d'urbanisme. Ces euh, deux documents permettent aux collectivités euh, territoriales de définir des visions, des orientations et euh, de s'appuyer sur des objectifs euh, stratégiques, et notamment les objectifs de développement durable, dont on a parlé précédemment. Tout ceci se fait bien évidemment avec une gouvernance partagée et en associant la population et les citoyens, puisque sans ça, on sera dans l'incapacité de mettre en œuvre les ODD sur les territoires et les villes. Il y a des outils également qui existent pour pousser certains ODD dans la planification, et notamment en ce qui nous concerne au niveau de l'ADEME, c'est tout ce qui est les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Pour cela, en France, on a deux outils que l'on propose. C'est notamment Climat Pratique, qui est un outil qui permet d'aider au pilotage et à la définition des démarches liées au climat et de mettre en place, de permettre l'élaboration, la mise en place de politiques climat-air-énergie ou de PCAET. Donc c'est vraiment, ça aide à mettre euh, des actions et à rendre opérationnel euh, ben, cet ODD 13. On a aussi euh, Citergy euh, qui là est un outil euh, pour euh, faire vivre des politiques transversales des communes et des intercommunalités et euh, qui propose un label sur trois niveaux euh, pour récompenser euh, quatre ans de processus et d'engagement, de mise en œuvre euh, d'actions euh, de qualité dans les politiques énergétiques et climatiques. C'est vraiment un outil primordial pour les collectivités, pour la lutte contre le changement climatique. Et le label CITERJ vérifie et, en tout cas, propose également de, de suivre l'engagement des collectivités dans la Convention des maires. La Convention des maires, c'est une initiative internationale qui converge justement vers l'agenda 2030 pour le développement durable et euh, qui permet de réaffirmer la mise en œuvre euh, des ODD euh, au niveau mondial euh, sur les territoires et les villes. La Convention des Maires, c'est une, une association qui euh, pousse euh, les questions climatiques et énergétiques au niveau mondial dans les villes euh, qui s'engagent volontairement à mettre en place des actions. On voit notamment le cas de la Convention des Maires pour euh, l'Afrique euh, subsaharienne où là ils ont décidé d'adapter les euh, ODD au contexte africain. Donc, euh, Notamment en poussant euh, euh, les questions de changement climatique, d'accès euh, à l'énergie, euh, de santé et de bien-être, et euh, de villes résilientes. La Convention des mers euh, pour l'Afrique subsaharienne soutient une 13 villes euh, qui sont pilotes et qui poussent la planification, les ODD dans la planification. L'ADEME est d'ailleurs un partenaire des organismes pour améliorer la prise en compte dans la planification. Pour décliner ces questions stratégiques dans l'opérationnel et dans l'aménagement urbain, on a là aussi un certain nombre d'outils qui nous permettent de prendre en compte les ODD et un certain nombre d'ODD. Il faut se rappeler que l'aménagement urbain durable, c'est vraiment un moyen pour améliorer la qualité de vie et réduire les inégalités et aussi les risques dans la ville et pour les populations. Donc les villes durables doivent s'appuyer sur, sur ces aménagements de villes durables. Et pour cela, je vais vous détailler trois outils au niveau français notamment le premier, l'AEU2, qui est c'est l'approche environnementale de l'urbanisme et qui est un outil développé par l'ADEME. C'est un outil d'aide à la décision politique et stratégique pour les choix d'aménagement et de planification. Donc là, plutôt sur l'aménagement, ça va nous permettre de prendre en compte un certain nombre d'ODD et surtout toutes les questions environnementales et économiques. On a aussi euh, l'outil, euh, la certification HQ aménagement où là, ça va nous permettre, euh, une fois les, euh, les quartiers ou les bâtiments sortis, de euh, voir si euh, tout a bien été pris en compte et notamment euh, sur les questions euh, énergétiques et euh, de ressources. Enfin, on a la démarche éco quartier qui est une démarche nationale qui vise à favoriser l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir ou de construire, de gérer la ville. Et euh, cette démarche Écoquartier concerne absolument tout le type de projet, à la fois sur du renouvellement urbain, mais aussi du neuf, également sur du rural ou euh, sur euh, de la grande densité urbaine. Les, euh, la démarche Écoquartier euh, est un engagement euh, sur, euh, est aussi une labellisation sur une vingtaine d'engagements. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche qui est complètement transposable à n'importe quel contexte et euh, n'importe quel pays. C'est pour ça qu'on a aussi euh, des exemples d'écoquartiers ailleurs dans le monde, et notamment on le voit en Chine avec euh, l'écoquartier euh, de Wuhan, où là il y a eu une grosse prise en compte euh, de la conception euh, de l'eau, de, de la gestion de l'eau et des ressources dans la conception euh, du quartier, et également des économies d'énergie. Ou on a encore l'exemple euh, de Santiago de Cali, en Colombie, où il y a vraiment une volonté municipale de pousser un certain nombre d'éco-barrios, donc des éco-quartiers, avec euh, l'enjeu euh, économique et euh, de développement de marchés verts ou de marchés euh, locaux. Donc pour conclure, euh, on voit bien l'importance euh, de travailler et d'inscrire les ODD dans les villes et dans les territoires, déjà dans la planification, mais aussi dans les choix d'aménagement. Tout simplement puisque c'est dans ces villes-là où on va toucher euh, le plus grand nombre de la population mondiale et euh, c'est là aussi où on va pouvoir mettre en œuvre une certaine transversalité entre les ODD et travailler sur les questions de gouvernance et, euh, et d'inclusion de l'ensemble des parties prenantes de la construction de la ville et des territoires durables.